Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de ventilation. On ventile-tu ou on ventile pas? Pour ce faire, on va regarder, voir sur la plateforme AgriLog si c'est le bon moment. Pour ce faire, on se rend sur agriLog.ca. On clique sur « Se connecter ». Je vais voir mon espace de connexion apparaître. J'ai juste à remplir mon, mon courriel et mon mot de passe. Je clique sur « Se connecter ». Mon site d'entreposage va apparaître. Là, je vois pour chacun de mes silos, les ventilateurs sont à l'arrêt. Donc, au niveau de la ventilation, euh, aujourd'hui, si je regarde pour mon silo 6 qui est du seuil, les conditions seraient bonnes en fin d'après-midi, puis aussi demain en début d'après-midi. Et pour mon maïs, actuellement, c'est le bon moment, jusqu'à 4 heures. Donc, est-ce que je parle du ventilateurs sur tout mon site? Là, on, tantôt, on a vu, j'avais huit silos. Bon, je vais regarder ça simple. Je vais me consacrer aujourd'hui pour la ventilation de mon maïs. Donc, je vais partir, mon fan, pour mon silo de maïs. Celui Là, je vais parler ce, partir sur le dossier en même temps. Puis mon SEO, bien, au lieu de le faire cet après-midi, je vais faire ça demain. Quand je reviens sur la page d'accueil, je vois que mes deux ventilateurs pour mes silos de maïs sont activés. Là, par exemple, il faut que j'aille passer sur le piton. La magie, c'est pas opéré. Il faut que j'y aille quand même. Mais ici, j'ai en note que mes deux ventilateurs sont en fonction. Si on a la petite, euh, la, la petite euh, explication, de ventilation manuelle. Puis dans mon historique, je vois que j'ai mon silo 5 et 7 sont activés. J'ai mon historique. Mes fans sont partis. Puis demain, il va me rester juste à venir, voir, ben, à venir arrêter mes deux ventilateurs, le 5 et le 7, puis à regarder, voir si les conditions sont toujours adéquates en après-midi. C'est aussi simple que ça. Donc, ça ne prend pas une éternité à savoir si c'est le temps ou pas. Avec un outil simple et convivial, en un coup d'œil, on sait si c'est le moment. Donc, euh, si vous voulez vous inscrire, Bien, la plateforme l'accès est gratuite. Là, vous allez juste sur agrilogue.ca, dans la section euh, « Nos produits », cliquez sur « Agrilogue », plateforme « Agrilogue », descendez un peu plus bas d'informations. vous cliquez sur « S'inscrire gratuitement ». Donc, euh, c'est un rendez-vous. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, Mathieu Faneuf d'Agrilogue ou Mathieu, en commercial, agrilogue.ca. Bonne journée.